Hello, salut à tous, bienvenue sur off to bliss Aujourd'hui, premier véritable vlog à Manille. Vous savez bien, on est parti avec Noël un an euh, aux Philippines euh, à la découverte de ce magnifique pays. Et on a créé donc notre projet qui s'appelle off to bliss On a fait quelques tests en Belgique. Donc off to bliss ce n'est pas juste des tests de restaurant. On va pas faire du ASMR. Je pense que pour gagner de l'argent en Asie. Vous pouvez faire ça, il n'y a pas de soucis sur YouTube. Mais moi, c'est pas trop mon objectif. Euh, donc on va essayer de vous faire découvrir vraiment la, la culture, le quotidien des, des philippins ici à Manille. Alors on va pas rester toute l'année à Manille. Hein, on va un peu voyager selon nos possibilités à travers le pays. Parce que vous savez bien que les philippines sont composées de milliers d'îles. Euh, ici on est dans le nord de, de, du pays mais plus tard dans l'année nous irons dans le sud et notamment est prévu de retourner chez Noël donc sur l'île de l'été mais aussi d'aller à un mariage philippin au mois de juillet à Domaguete on en reparlera un petit peu plus tard J'avais un petit peu hésité sur la nature du, du vlog et sur le, la forme du vlog mais je pense qu'on va essayer de faire ça de manière assez humoristique et sous forme d'un petit journal qu'on va vous proposer une fois par semaine sort de bilan de notre semaine ici à Manille et on vous proposera ben, nos coups de cœur, nos coups de gueule, euh, les choses qu'on a aimées, qu'on n'a pas aimées. Voilà, je suis ici à, toujours à BGC, qui est le, le quartier financier de, de Mani. Euh, c'est un des nouveaux quartiers de la ville puisqu'il était créé il y a plus ou moins 25 ans. Il faut savoir que Mani est composé d'une multitude de, de communes qui forment ce qu'on appelle Manila Métropole, donc la métropole de Manille. Et en tout, la métropole de Mani, c'est 14 000 habitants. Et ici, BGC, c'est une des communes euh, de Mani. Et ce quartier a une histoire assez particulière. Parce que vous voyez, autour de moi, on est entouré de de gratte-ciel et de bullying en tout genre, je vais vous montrer des images dans la vidéo. Mais Il faut savoir qu'il y a 25 ans, il n'y avait rien de tout ça ici, c'est en fait une ancienne base militaire américaine à l'origine, qui a donc été créée au début du 20 e siècle, lorsque les Philippines étaient une colonie américaine. Lorsque les Philippines sont indépendantes, la base a été récupérée par l'armée philippine. Et alors on a changé le nom, parce qu'à la base, l'endroit s'appelait Fort McKinley, du nom du président américain McKinley président américain au début du 20 e siècle et en 58 ils ont changé le nom en fait donc Fort McKinley de Fort Bonifacio vous allez me dire le nom Bonifacio parce que ça fait un petit peu corse mais non c'est pas corse en fait c'est le nom d'un des héros euh, nationaux philippins euh, il s'appelait Andrés Bonifacio et il s'est battu en fait, contre les espagnols, contre les Passos espagnols à la fin du 19 siècle donc avant L'occupation américaine, là bah vous savez bien, les Philippines étaient espagnoles. Et donc c'est un des pères, on va dire, de la dépendance, en tout cas de la lutte pour la dépendance philippine. Voilà. En 1995, il y a un accord entre le gouvernement et l'armée. Donc l'armée va quitter l'endroit. Et alors le gouvernement va bah, ouvrir, disons, cet espace de plusieurs milliers d'hectares. Euh, aux promoteurs immobiliers donc, qui ont euh, bah, développé euh, l'endroit. Donc euh, aujourd'hui, bah, c'est vraiment le centre financier de, de Manille. C'est là où tout se passe, en tout cas au niveau euh, économique. C'est très impressionnant. On a l'impression d'être euh, aux États-Unis, à New York, Manhattan. Et pourtant, on est aux Philippines et euh, c'est incroyable. Alors ce qui est assez impressionnant ici aussi à BGC, c'est que bah, on y était venu avec Noël il y, a, il y a quoi un an et demi et on a l'impression qu'on est dans une, une nouvelle ville parce qu'en fait il y, a, il y a constamment de nouvelles constructions. Vous pouvez autour de moi, il y a euh, 5-6 euh, buildings en construction rien que dans le périmètre ici. Ce que vous voyez derrière moi aussi, ce sont les, les fameux euh, les immeubles à appartements qu'on appelle des condominiums. Et ces appartements, bah, il y en a énormément à manier, ils sont généralement loués. Airbnb ou autre. On en construit euh, là aussi euh, tous les mois, il y a des nouveaux buildings et appartements qui sont construits ici euh, à Pugis. Il ne faut pas oublier ici, le, la main doeuvre c'est jour et nuit donc euh, ils travaillent également sur la construction des buildings euh, la nuit. Est-ce que vous avez faim Oui Vous avez faim On a toujours faim ici à Manille parce que l'expérience c'est une des villes où on mange le mieux et la diversité alimentaire est exceptionnelle. Vous pouvez manger euh, toutes les cuisines du monde si vous le souhaitez ici. Et l'avantage des Philippines c'est que c'est un pays qui est très euh, ouvert euh, aux influences extérieures donc vous allez pouvoir même avoir euh, une cuisine étrangère qui va être adaptée. À la sauce on va dire philippine. Si vous avez faim je vous propose euh, bah, de tester deux restaurants alors un qui est notre coup de cœur et un deuxième qui n'est pas notre coup de cœur. Euh, on va vous poser d'abord notre coup de cœur, c'est justement un restaurant intéressant puisque c'est de la cuisine espagnole mais avec une touche philippine donc une cuisine un petit peu fusion comme ça, ça s'appelle la Picara et on va le tester avec vous tout de suite. Donc ici c'est un restaurant de quoi ici? Notre tapas c'est ça? Espagnol. Ah ok. Oui. Alors ça c'est des pommes de terre avec euh, sauce, je sais pas trop à quoi. Ça ça a l'air très bon, c'est un gin avec euh, du jus de citron vert et, euh, et euh, du basilic et Noël il a pris la sangria d'ici, avec euh, pas mal d'épices, j'ai vu qu'il y avait de la euh, cannelle et d'autres choses, aussi. Bonne mmh, santé C'est très bon Avec le basilic c'est super bon Noël la sangria c'est bon. coup la sangria c'est bon ou pas Il y a beaucoup d'épices hein? Ça c'est une tuerie avec le basilic, c'est super bon. Noël t commandé... On a commandé quoi alors Une paella mm -hmm. C'est vite de thon. Donc bon. ça c'est quoi C'est des, ah, des croquettes non Meatbox croquettes pardon. Donc, croquettes, c'est des croquettes, mais avec... Euh... Un... C'est adobo Jean Philippin. Ah, c'est adobo. Non, c'est pas oh. adobo, c'est ah. euh... croquettes. C'est comme des si peinards, mais version Philippin. Ah, c'est végétarien en fait, il n'y a pas de viande. Okay. Donc c'est des croquettes Philippe. végétariennes à la no, mode philippine. C'est très bien, c'est très, très beau. Ça donne fort, car oui, allez-y. Mmh. Mmh. C'est ça, le... l'aventuré. C'est pas elle, l'espagnol qui a créé ça, c'est super. Ouais. Yeah. C'est ça, l'avantage du filibas, on est très... Tu vois, ça, le poquet, par exemple, on a le... Je le poquet dans les finais, c'est le fromage. Mais nous, on est... On mmh. Il y a aussi des trucs à de l'eau, mais j'ai pas pris. Non, mmh. oh, c'est très bon, hein. Délicieux. Ça c'est du. Ça c'est de c'est un. À est Ah ouais. Mais... Espagnol. Bah, ça existe, hein. Escabech. À Oui, ça existe en un espagnol. Secret, un peu, euh... Mmh, ça a l'air bon, je pense que c'est le, le truc jaune, orange. On aurait de la purée ça, de. Ça, c'est purée de. Purée de. douce. je l'ai c'est un patate douce. Mmh. ça, c'est des. Ça a l'air top, ça. Ouais, donc finalement, la cuisine philippine et la cuisine espagnole, c'est assez euh, lié. Il hein. y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans les deux cuisines, en fait. Même les noms sont les mêmes, donc ça, c'est assez intéressant. Euh il y a notamment le ceviche il y a le adobo qui est quand même une sorte de... adobo c'est aussi des références un peu européennes hein. ouais. on dirait un peu comme le, le bœuf bourguignon un peu américain, ouais, aussi ah, américain. Oui, oui, mais il y a ouais. des, les des influences quoi. Ouais, ouais. et ça c'est voilà oui c'est ça les, les philippins remplacent en fait ce que nous utilisons c'est à dire l'assaisonnement par le soja en fait la sauce soja qui est plus présente que dans la cuisine européenne forcément le ton alors c'est comment bon. bon il tourne du riz forcément. Je reviens ici, c'est c'est marrant, moi. Ça, Donc hum. voilà, c'est une paella là de, de crabe et le truc au général c'est qu'il te la mélange devant toi quoi. Ça c'est quand même pas mal hein. J'aime bien parce que c'est pas du tout. Ah, ah oui c'est pas du tout comme chez nous, ça c'est.. Ah oh, c'est bon. Mmh. Bien les mais... c'est mmh, très très bon Un peu du riz, gros riz comme ça à risotto C'est super mmh. mmh. C'est du crabe alors non mmh. Une tempura, on dirait un peu de tempura ça non Ouais de tempura de crabe. c'est pas mal. C'est bon les, les petits euh, on dirait qu'il un peu caramélisé là, je pense ça croque là. C'est fait exprès mais je dis, au début je me dis c'est brûlé mais non en fait c'est non, c'est super. Ah ben on mange bien pour notre premier restaurant ici. C'est bien. Merci à la copine de Noël qui nous a pour ce super resto à BGC le Piccara alors généralement Manny on mange bien vous avez vu la Picara magnifique super restaurant bon parfois on tombe mal on est mal tombé ça arrive c'était pas non plus catastrophique mais on n'a pas extrêmement bien mangé alors le problème aussi ce mois-ci c'est que nous sommes à l'hôtel donc forcément on ne sait pas cuisiner donc on mange pas mal de, de fast food de, de street food donc c'est pas idéal au niveau de la ligne, hein, je vous rassure, on marche beaucoup pour éliminer. J'ai pas encore pris 10 kilos, j'ai pas l'intention d'en prendre 20 d'ici deux mois. Donc là, tout de suite, notre flop de la semaine. BGC ici, on est euh, en train de, de tester des, des restaurants un peu de, de street food et euh, notamment euh, une espèce de euh, un truc un peu coréen, avec euh, on dirait une sorte de barbecue coréen avec du riz. Bon, on va essayer de voir ce cerveau. vaut j'ai pris la euh, version ail et riz et c'est très très chaud. Donc, ça cuit dans le ça cuit dans le plat avec euh, avec riz. Il y avait des, on dirait qu'il y a des, euh, c'est de l'ail c je crois, grillé. Ça a l'air très très très bon. à mon avis c'est pas très léger mais ça a l'air très bon. Arrête de dire c'était bon ou c'était pas bon. Ça a l'air bon mais c'est pas bon. C'est extrêmement chaud, faites gaffe. Ça, ça crépite. Le barbecue coréen, bah, c'était vraiment pas exceptionnel. Vous avez vu, euh, ça manquait un peu d'épices, c'était très gras. Et les lamelles de bœuf, c'était vraiment très très fin. Donc euh, bon, pas très cher au prix, hein, puisqu'on qu'on est aux alentours de des plats à 4 euros. Mais euh, au niveau qualité et quantité, euh, c'était pas du tout optimal. Le moment What the fuck de la semaine. Alors là, il m'est arrivé une mésaventure. Ah, vous voyez, euh, je n'ai plus de, de montre au poignet, puisque mon Apple Watch. C'est cassé, euh, je ne vais je même pas dire cassé, je vais dire fissuré. Puisque, euh, ben en fait, on était dans un des fast-foods philippins, que vous connaissez, Joliby. Euh, et à ce moment-là, je frôle de la main droite ma montre qui se trouve sur mon poignet gauche. Et je sens quelque chose qui se détache. Et donc, c'était l'écran qui s'était en fait détaché. Nous sommes vraiment fiers de ce produit. Alors, j'ai cru à un moment donné qu'on m'avait euh, essayé de me la voler ou, ou j'avais reçu un coup ou je l'avais cogné. Mais pas du tout, je me suis renseigné sur le site d'Apple et en fait, Apple reconnaît un problème sur, cette modèle, sur ce modèle. Euh, bah Ils reconnaissent qu'en fait, l'écran peut se s'issurer au bout d'un moment. Ça, c est, c est, apparemment, le, les, les cas sont rares. Attends, il y a un debouchot Apple qui est sorti et on m'a pas prévenu. Hein Moi, j'ai tout, j'ai ça, j'ai une tablette, j'ai tout, c'est quoi Et donc, je vais avoir une nouvelle montre, une Apple Watch 3, gratuitement. Merci, Apple. Euh, par contre si euh, Steve Jobs peut revenir parce que sérieusement euh, le nombre de bugs qui touchent pleinement Apple depuis euh, déjà quelques années c'est quand même un petit peu inquiétant hein. voilà c'était donc euh, notre euh, première euh, vidéo je suis très content de l'avoir euh, terminée euh, pas vraiment dans les temps mais en tout cas euh, vous a proposé une belle première vidéo en direct de Manny et de BGC euh, je tenais à remercier euh, tous ceux qui nous soutiennent de Belgique, des Philippines, d'un peu partout, euh, qui nous aident, qui nous encouragent, qui nous envoient des petits mots, des petits mails, des petits messages, euh, qui mmh. nous suivent désormais sur nos, nos pages. Donc il y a la page Facebook, il y a l'Instagram, il y a la, la chaîne YouTube. J'insiste vraiment YouTube, il faut vraiment nous aider à ce niveau-là parce qu'on n'a que quelques abonnés, on a vraiment besoin de vous. Donc abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche euh, euh, d'abonnement, euh, likez, commentez, on a, besoin de, on a vraiment besoin que ça, que ça bouge, que ça vive. Euh, pour que bah, on puisse faire d'autres vidéos ici. Euh, euh, voilà, donc euh, si vous voulez des tests de restaurants, il faut quand même bien qu'on paye les restaurants, donc on ne les offre pas encore. Donc euh, si on peut avoir un petit peu de sous de YouTube, euh, bah, euh, pourquoi pas. Euh, je fais un petit coucou spécial à mes élèves euh, qui m'ont soutenu euh, depuis 15 jours en, voilà, euh, en s'abonnant aux chaînes, à Facebook, etc. Donc je vous fais un gros coucou, je pense à vous. Et alors un petit remerciement spécial à Luna, forcément, qui rameute beaucoup de gens euh, sur euh, ma chaîne YouTube et mon Facebook, euh, je la remercie. Et Elise, voilà, euh, c'était donc le premier vlog doff 2 en direct de BGC Money. A vous les studios, ciao ciao, à bientôt.